C'est ai même cette pensée qui a été dit auparavant, paraphrasée dans le Nouveau Testament, mais qui est citée dans le Psaume 112 à partir du sixième verset. Par là, il a dit, car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours.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 indisant, sa justice subsiste à jamais sa tête s'élève avec gloire, le méchant le voit et s'irrite il graisse dedans et se consume, les désirs des méchants périssent autrement dit, celui qui Donne s'assure une certaine sécurité de la part du Seigneur. Tu ne fuiras pas devant les méchants. le méchant. Le méchant graissera le temps, mais il ne pourra rien contre toi. Comme Dieu le dit, à, David le dit à propos de Dieu. Il dit, il dresse pour moi une table en face de mes adversaires. Celui qui est appelé à donner à Dieu, Dieu le sécurise, Dieu sait c'est bien, Dieu sécurise tout ce qui est à lui. Il ne craint pas le méchant. Il verra le méchant tomber devant lui. Les méchants peuvent se lever. Les méchants peuvent comploter contre lui. Mais tout cela ne fera rien. Parce qu'il est précieux pour le Seigneur. Parce qu'il est précieux pour le Seigneur. Ce qu'il donne, pour... ah, ah, ah, ah. qu donne parle pour lui. Ce qu'il donne parle pour lui. Ce qu'il donne intervient en sa faveur. D'une manière ou d'une autre. Ça ne forcément l'argent, ça sera peut-être la santé, ça sera peut-être la sécurité du travail, ça sera peut-être la victoire dans le combat, ça sera, ça sera, ça sera, ça sera. Ça sera. Mais une chose est vraie, c'est que le Seigneur ne permettra pas que le méchant puisse l'emporter sur toi. Le Seigneur ne permettra pas que le méchant puisse l'emporter sur toi. Le Seigneur ne le permettra pas parce qu'il y a une rétribution pour celui qui donne à Dieu. Il y a une rétribution pour celui qui donne à Dieu. Il y a une rétribution pour celui qui donne à Dieu. Quelqu'un peut dire au Seigneur, je veux me donner à toi. Nous commençons par nous donner à Dieu avant de donner ce que nous avons. Nous commençons par nous donner à Dieu avant de donner. Ce que nous avons, y a-t-il quelqu'un qui peut se lever avec moi et dire « Seigneur, je veux me livrer totalement. Me voici devant toi. Ma vie est entre tes mains. Je veux me donner à toi. » Bien-aimé, très souvent, nous le disons « Seigneur, mais nous ne donnons rien de ce qui est à nous. » Y a-t-il quelqu'un qui peut dire au Seigneur Je veux que tu changes ma manière de donner. Je veux que tu changes mon rapport avec l'argent. Je veux que tu changes mon rapport avec le bien. Je veux donner autrement. Je veux te donner autrement. Je veux te servir aussi avec mes biens. Je veux te servir aussi avec mes biens. Je veux te servir aussi avec mes